Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais cuisiner un lapin à la moutarde. Vous trouverez euh, dans la case de description de la vidéo le lien vers ma recette. Alors, on va commencer par dépecer le lapin. Première chose, on va enlever, on va enlever les abats. Donc, on a le foie qui est ici. Vous le conservez, hein? c'est très bon le foie. Je vais le cuisiner probablement ce soir Le foie et les reins, un rein et un deuxième rein. Là, on va aller couper quand même aussi juste pour voir l'intérieur mieux l'intérieur. Il reste encore un morceau de foie. Génial. Maintenant, ah, on va couper à la jointure. La jointure, elle est bien ici pour couper. Voilà, on voit la jointure ici. Donc on coupe ici. couper. Voilà, on a un morceau. Le four est parti à 350, donc, il a plein de Il a là, là. pas toujours facile, là. Là, elle ne pas se détacher facilement. Voilà. Il est très très beau. On les ailes. On coupe possible près de l'os pour pouvoir avoir un peu de chair. On va chercher la séparation encore entre l'animal, c'est ici. Alors, ce sont les pattes avant ou les ailes que les gens disent. Évidemment, un lapin n'a pas d'aile. Donc, là, voici la cuisse. La pâte avant. Et la même chose ici. Donc, ici, vous allez voir comment je m'y prends. il faut aimer jouer dans la viande. Donc on reprend, ça c'est la cage thoracique, on la coupe ici. Disons que je ne suis pas un très grand boucher, n'est-ce pas Ça, on garde ça pour euh, une soupe, tout comme le coup ici. Il nous reste le rabble. le rable au complet. Donc, si on veut, on peut le, le enlever et les os, mais moi j'aime bien garder le rable comme ça. Donc, ces deux morceaux-là vont être conservés pour une soupe. Donc, pour l'instant, je vais les mettre ici. Alors, nous, revoici, on, on est en train de faire fondre le beurre et euh, faire chauffer l'huile. Évidemment, un lapin à la moutarde, c'est un repas qui est relativement riche. Il y a du beurre, de l'huile, la moutarde. C'est euh, festif. J'ai enlevé un peu de beurre. Je l'ai mis ici pour l'instant. Euh, je veux m'assurer quand même que ça ne boue pas dans le beurre et l'huile. Déjà qu'il y en a assez. Le beurre commence à filtrer. Donc, on peut mettre... Donc, tout le temps vient de le sortir, il est mettre dans la moutarde. on va les deux autres morceaux qui restent, les patins là. Donc, il ne reste pas beaucoup de ça. J'ajoute la beurre et les oignons. Maintenant que les oignons sont relativement cuits, on va rajouter de nouveau le lapin avec la table J'ai coupé le rable en deux. On ajoute 3-4 cuillères à soupe de farine, ce qu'on appelle 5G. On trace, on mélange un peu. On retourne de la J'en ai beaucoup dans mon plat, c'est pour ça que c'est plus difficile. Maintenant, on va mettre le vin. Je vais utiliser un vin rouge, un vin blanc, moi c'est un vin rouge que j'avais ici. Et là, on gratte pour vraiment aller chercher tous les sucres qui sont collés dans le fond. Et là, on va ajouter de l'eau comme tarde. deux parties deux Merci. normalement il n'y a pas de légumes c'est moi je trouve que lapin à la tarte c'est bien quand il y a des légumes aussi alors il y a ici des carottes et des navets que je vais tout simplement rajouter Si votre vin est blanc, la sauce va prendre une couleur euh, beige, une un peu. Si votre vin est rouge, la sauce prend une couleur euh, bourgogne, tout simplement. On tout. On porte à ébullition. Alors, je n'ai pas de crème, mais j'ai de la crème sur. Donc, on va mettre de la crème sur, tout simplement. apporter le tout à ébullition. Je n'ai pas de branche de thym, mais j'ai une branche ici d'estragon. De, euh, estragon. Comme c'est porté à ébullition, il me manque la feuille de laurier. Voilà. Alors, on va mettre ça au four. On va couvrir et on met ça au four. Tout simplement, pendant 90 minutes. Nous revoici pour la fin de euh, notre lapin à la moutarde. Alors, il reste à saler et poivrer. Alors, je sors le lapin. Oh, c'est très très très beau. C'est un de mes plats préférés. Regardez comment c'est beau. Alors, je vais sortir le poivre et le sel. Je ne sale jamais avant, je sale à la toute fin. toucher, c'est chaud. Donc, il faut juste brasser un peu, tout simplement, pour mélanger. La sauce est magnifique. Évidemment, comme c'est du vin rouge, la sauce, elle est plus brune. Mais ça va être tout aussi délicieux. On voit que la sauce, elle est onctueuse et tout. Donc, c'est tout aussi délicieux. Alors, c'était le lapin à la moutarde.